Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une soupe, une soupe au chou exactement. Et eh oui, donc là nous avons besoin d'un chou vert que l'on a coupé en lamelles. Nous avons besoin de 4 carottes, de 4 pommes de terre, de sel parce que c'est important de saler ces légumes surtout dans les sous parce que sinon c'est fade alors moi je sale avec du gros sel il vous faut un litre et demi d'eau on va cuire tout ça dans un autocuiseur moi je cuis que avec ça de toute façon comme ça c'est fait j'ai un clipso parce que je trouve ça tellement pratique j'ai plus peur que ça m'explose à la figure donc on met le chou. On va mettre les carottes par-dessus. Nous allons mettre les pommes de terre. Nous allons mettre l'eau. Bien sûr nous allons saler alors je vais mettre la moitié à peu près du sel qu'il y a dedans parce qu'il faut saler mais pas trop quand même mais il faut saler parce que c'est fat sinon les légumes donc là nous allons mettre le couvercle de l'autocuiseur et le mettre en mode cuve et non pas avec le panier c'est parti pour 15 minutes 15 minutes plus tard, mes légumes sont cuits, je vais remettre de l'eau pour pouvoir mixer tout ça. Je vous évite le bruit quand même du mixeur parce que c'est une horreur. Le voilà, ma soupe elle a été mixée, euh, j'ai de la buée sur ma caméra pour le coup, désolée. Ok, là voilà, je vais la dresser. Et voilà ma soupe prête à être mangée. En ce moment, il fait froid, nous, il neige dehors, c'est un pur bonheur. Euh, donc, on mange de la soupe. La soupe aux choux, c'est génial. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt